Bonjour les gens, je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, laissez-moi vous expliquer en détail pourquoi ça reste vraiment intéressant de passer le permis en boîte automatique. D'abord, il est urgent de comprendre que vous allez vraiment économiser de l'argent. Pourquoi je vous dis ça il faut savoir qu'aujourd'hui, passer le permis en boîte automatique nécessite seulement 13 heures de conduite pour pouvoir prétendre passer l'examen. Alors attention à ce que vous entendez, je ne suis pas en train de vous dire qu'en 13 heures, vous serez prêt à passer l'examen parce que vous aurez le niveau. C'est pas ça. C'est qu'il suffit juste de comprendre que par rapport à la boîte manuelle, où on vous demandera d'avoir 20 heures minimum de formation, aujourd'hui, la boîte automatique n'en nécessite que 13. Ensuite, il est vrai que vous pourriez passer une formation de 7 heures pour pouvoir décider par la suite de conduire une boîte manuelle. Mais ça, évidemment, ça reste facultatif. Et si vous n'en avez pas envie, alors laissez absolument tomber. Toujours est-il qu'il faut aussi retenir en point numéro 2 que la boîte automatique, bah, finalement, s'abîme beaucoup moins qu'une boîte manuelle. Les avantages que vous allez avoir là derrière vont être nombreux. D'abord, la boîte automatique, elle est prévue aussi pour avoir une certaine économie de carburant, moins de pollution et on n'abîmera pas tout ce qui est boîte de vitesse et tout ce qui est système d'embrayage parce que tout ça, aujourd'hui, ça se fait clairement tout seul. Donc on va économiser de l'argent, on va économiser vraiment l'entretien du véhicule. Il faut se dire aussi que derrière, vous aurez une conduite économique, parce que derrière, bah, c'est un produit qui finalement est prévu pour. Même si on voit pas directement la boîte de vitesse, sachez qu'aujourd'hui, c'est pas rare d'avoir des voitures qui ont 7 ou 8 vitesses différentes. Ensuite, l'utilisation de la boîte auto, elle est particulièrement plus simple. Pourquoi Parce qu'il s'agit juste d'avoir l'accélérateur et le frein. Je suis pas en train de vous dire que l'examen est plus simple, c'est pas du tout le cas. Les critères sont exactement les mêmes, mais finalement... Il ne vous reste plus qu'à avoir un bon placement, une bonne distance de sécurité, une allure particulièrement adaptée aux diverses situations et surtout de bons contrôles avec une bonne observation. Si j'enlève ces quatre points, le reste devient particulièrement plus simple à gérer. Ensuite, attention à ne pas négliger aussi ce point qui est vraiment très important, c'est celui d'être concentré beaucoup plus sur ce que l'on voit plutôt que sur ce que l'on fait. Vous le savez peut-être, aux états unis on peut passer le permis à 16 ans, c'est vrai. Ce qu'on oublie juste de vous dire, c'est que le permis se passe, oui, mais en boîte automatique. C'est pour ça que là-bas, les axes sont souvent beaucoup plus grands, on n'a pas de rue particulièrement étroite comme chez nous, et du coup, bah, tout a tendance à devenir un peu plus simple. Une chose est sûre, c'est que je peux vous affirmer que derrière, la boîte automatique offre un grand confort, que ce soit au niveau de l'utilisation du véhicule, mais aussi de l'anticipation que l'on va avoir derrière. Maintenant, bah, je prends la caméra et je vous montre un petit peu bah, comment manœuvrer, mais en boîte automatique. On est parti allez je termine mon installation je vais juste descendre un petit peu le siège parce que j'étais vraiment monté au maximum ok les bras tendus ici légèrement fléchis on va essayer de régler un petit peu les rétroviseurs clac pour le gauche on est bon pour le droit on est pas mal et pour le rétro intérieur ça me plaît beaucoup Allez, la ceinture bien à plat sur le corps et ensuite, donc toujours pareil, ici on va avoir tout le système en fait qui me permet de savoir que par exemple là, je suis au P, c'est à dire que je suis tout simplement au frein de parking. Le R me permettra de reculer, le N d'être au neutre et le D tout simplement d'avancer. Ici on a le système en manuel, c'est tout simplement parce qu'en fait cette voiture qui est une C4, c'est tout simplement une boîte semi-automatique. Ici, on peut retrouver en fait la pédale de droite, tout ce qui est accélérateur et le frein. Vous avez vu, à gauche, je n'ai plus de pédale, ce qui va m'offrir derrière un certain confort. Alors, pour démarrer, j'appuie sur le frein et je tourne la clé. Technologie aussi, c'est que ici, je vais me servir du mode automatique. C'est-à-dire qu'en fait, en faisant un tour vers le ciel, automatiquement, les feux vont s'allumer si jamais il y en a besoin. Si je mets mon essuie-glace vers le bas, encore une fois, l'essuie vitre automatique est activé, ça veut dire que tout seul l'essuie glace se mettra si jamais il y a besoin par rapport à derrière un petit tour vers le ciel au niveau de cette commande Hop vraiment pour avoir un pare-brise propre donc je remets le drive c'est à dire à droite en bas pour pouvoir démarrer j'oublie pas le fameux voyant rouge que vous devez connaître j'enlève le frein à main. et là tout simplement je n'ai plus qu'à lâcher le frein et on est parti Allez ça avance tout seul, je sors du parking comme un bon conducteur en respectant le marquage au sol et je vais m'aventurer sur la route pour pouvoir passer quelques manœuvres. Allez on est parti Donc là je vais faire attention aux piétons qui sont justement à droite et la signalisation m'interdit d'aller à gauche donc je pars à droite, les rétros le clignotant et ici c'est assez simple puisque je n'ai plus qu'à freiner en douceur pour m'arrêter. Voilà, mon stop est marqué, je vais juste lâcher le frein, ça avance tout seul. Je vérifie des deux côtés et on est parti. Allez, je vais redresser les roues puisque du coup mon volant ne me permet pas son retour facilement. Et je vais contrôler indiqué pour m'écarter par rapport à la dame. Voilà, donc mets un mètre entre elle et moi, ils y sont. Et ensuite, voiture mal garée, donc je contrôle mes deux rétros, le clignotant... On va juste faire attention que personne n'arrive en face, voilà, on va à droite, Monsieur Anthony Permis, très bien, je fais attention qu'il n'y ait pas de piétons, vu qu'il n'y en a pas je vais m'avancer doucement, je me penche un peu pour mieux y voir, et donc là, le stop and start, en fait, c'est enclenché tout seul. Vous voyez le mode économique, je ne sais pas si vous le voyez. C'est tout simplement, en fait, que quand on est sur un arrêt prolongé, ben, tout simplement, la voiture s'arrête automatiquement. C'est un peu comme l'ordinateur qui se mettrait en veille, en fait. Allez, à gauche, c'est bon, à droite aussi, on y va. Le volant revient tout seul, les piétons sont assez loin du passage piéton. Et derrière, j'ai personne qui arrive trop vite. Allez, fourgon mal garé, on contrôle, on indique le cycliste. Je vais garder mon clignotant pour peut-être envisager son dépassement. Alors, bon, mais pour l'instant j'y vais pas, donc je coupe le clignot. Derrière, c'est pas trop mal. Et ce que je vais faire, je vais aller à droite. Hein. Je vais aller me tenter peut-être. Un créneau à gauche. Allez, je vais revérifier mon rétro droit, c'est bon. Et je vais tourner à droite juste ici. Allez, OK. Alors, est-ce que je peux faire un créneau gauche Oui. Donc je vais contrôler indiqué. Je vais venir serrer à gauche. Alors évidemment, je suis à sens unique. Je vais serrer un peu le côté gauche. Voilà, je regarde le plus loin possible devant moi, je dépasse légèrement le véhicule, tout de suite marche arrière, comme ça si quelqu'un arrive derrière moi, il comprend ce que je veux faire. Ok, donc il a compris, d'ailleurs il se gare Alors, je vais reculer un petit peu, et dès que je vais avoir le feu, donc le feu du trafic, c'est-à-dire du véhicule à peu près à hauteur de mes appuis-têtes, c'est-à-dire là, donc je vais faire attention autour de moi, ok. et je vais reculer, tourner, reculer, tourner à gauche, jusqu'à ce que j'ai à peu près mon rétro ici, à hauteur du feu, voilà, je revérifie derrière, et je recule en contrebraquant, c'est-à-dire en tournant de l'autre côté. Alors, si on n'est pas trop mal aujourd'hui, monsieur Anthony Permis, ça devrait être bon, et ce qu'il y a, c'est que tout simplement, je remets ma marche avant, donc mon drive, pour redresser mes roues. Voilà, toujours pareil, une fois que c'est terminé, le frein de parking, le frein à main, et c'est bon. Alors là, évidemment, je ne pourrais pas rester toute la journée ici, puisque, en fait, je suis devant une porte de chez quelqu'un, enfin, une porte, un portail, en fait, hein, donc je peux m'arrêter, je ne pourrais pas stationner. Donc, du coup, derrière, tout va bien, et je vais repartir. Voilà, donc je vais pas encore mettre le clignot, vu qu'il y a quelqu'un, je vais juste mettre ma marche avant le clignotant, je revérifie, et on y va Donc voilà pour un créneau à gauche, forcément à sens unique. Allez, on continue, donc la route, elle est pas en très bon état, c'est pas grave. Derrière, il n'y a personne. Et donc ici, je vais continuer toujours tout droit, pourquoi pas aller faire un rangement en bataille. Donc derrière c'est bon je commence déjà à freiner un peu pour éviter d'avoir un freinage trop fort et je m'arrête à peu près ici à hauteur du trottoir et c'est bon donc je m'avance je me penche s'il y avait quelqu'un je m'arrêterai de nouveau sinon c'est bon et ensuite il est mal garé rétro clignot et je m'écarte donc là l'idée c'est de s'écarter bah, tout simplement au cas où une portière s'ouvrirait hein. je vais repartir à gauche sur le parking un peu pour la bosse voilà allez on tourne ok allez je vais me garer entre des lignes ça peut être pas mal donc je vais amener à peu près mon rétro à hauteur de la ligne ici marche arrière de suite que derrière les feux de recul s'allument et vu qu'il a personne j'y vais donc je lâche le frein je braque à fond à droite je retiens un peu avec le frein quand même pour pas aller trop vite. Et quand je suis droit par rapport à en face, hop, un tour et demi pour redresser mes roues. Je fais attention au tour et normalement le frein de parking, le frein à main et on est bon. Voilà, manœuvre terminée, donc je n'ai plus qu'à repartir. On le voit hein, par rapport à en face. Alors là, je suis un petit peu trop à gauche, même si je suis dans la case pourquoi. Mais n'hésitez pas justement à me le dire. Dans les commentaires Dites moi justement pourquoi dans ma manœuvre Je suis un petit peu trop à gauche Allez on y retourne Ah Vous voyez j'étais au neutre en fait Il me faut vraiment le D Donc Devant tout va bien On est parti Ensuite je vais repartir à droite Donc je vais juste faire attention à pas atterrir sur sa voie pour aller à droite, on contrôle les rétros, on va faire attention ici, on se penche un peu, et on y va Allez, tout de suite, coup d'œil derrière, les feux de recul, il n'y en a pas par exemple, et je repars à droite, donc les rétros, le clignotant, on monte la main droite et on dit, je le jure, non, je monte la main droite pour descendre mon volant, voilà Ici, si, si je regarde, je n'ai pas trop le choix de la direction, j'ai un cédé le passage, donc j'annonce quand même où je vais, et vu que je vois du monde dans mon rétro, bah je m'arrête, je surveille devant, il n'y a pas de souci, je revérifie là-bas, et j'attends. Allez, je regarde devant avant d'avancer. Donc même s'il pleut, ça change pas vraiment la limitation de vitesse. On est toujours limité à 50 km h Donc je vais peut-être me refaire une autre manœuvre. Donc le piéton traverse, je surveille vraiment derrière. Et si je dose bien le frein, voilà, là je peux le retirer. Et tout va bien, je m'arrête pas. Euh, je vais aller à gauche. Donc plusieurs coups d'œil pour ne pas se faire avoir. Placement gauche, vu que je vais à gauche. Et je vais sortir juste là-bas où il y a les panneaux blancs de direction. Donc on vérifie un peu tout ça. Et on regarde le plus loin possible, surtout. Allez, 30 km heure, on fait gaffe. La rue doit être un petit peu étroite. continue, bah à droite pour aller manœuvrer. Alors, je pense qu'il doit y avoir un livreur, je pense qu'il y a la poste. Hop, là, il m'a pas vu. Ok. Alors, heureusement, j'étais attentif parce que lui, finalement, dans son rétro, bah, il pouvait pas vraiment me voir. Le truc, c'est que j'avais déjà prévu qu'il risquerait de me griller la route. C'est un peu comme là, je prévois qu'il va faire un demi-tour. Voilà, un feu de recul, donc derrière, j'ai personne. Et c'est là où ça reste difficile en fait, d'apprendre à conduire. C'est qu'à un moment donné, vous allez avoir vos erreurs. Et puis, vous allez aussi avoir celles des autres. Alors, on peut se dire, ouais, mais finalement, tu vois, là, j'ai loupé le permis à cause de quelqu'un d'autre. C'est vrai que ça fait râler. Mais finalement, on va toujours vous dire que vous auriez dû prévoir. Donc, je vais m'arrêter à droite. Okay. et puis je vais utiliser l'espace ici pour faire un demi-tour, voilà, donc je vais surtout m'assurer que personne n'arrive derrière moi, vu que c'est le cas, bah, j'y vais. Voilà, quand je suis droit ici, je vais redresser mes roues, je vais remettre mon clignot à droite, ma marche arrière, voilà, donc vous entendez peut-être le bip qui veut dire que ça va reculer, on va vraiment vérifier derrière, ok, voilà, le rétro si j'avais un doute, Marche avant pour repartir, clignotant à gauche, je m'assure encore une fois qu'il n'y ait pas quelqu'un que je n'ai pas entendu, et je m'en vais. Alors je m'en vais encore une fois en réfléchissant, parce que je l'ai vu en arrivant, j'ai ici une priorité à droite. Et là je ne me contente pas de regarder que ici, hein. si vraiment déjà je peux voir à l'avance là-bas la voiture noire, la poste, devant moi et encore au fond, c'est plus utile hein, que de regarder que devant allez je vais aller à gauche donc malheureusement je suis obligé de dépasser sur une intersection c'est dangereux mais je n'ai pas le choix je n'ai pas le choix puisque la voiture en fait était arrêtée ici là où j'aurais dû moins me positionner donc je me penche un petit peu pour mieux voir voilà ensuite on est parti ok et là du coup je vais continuer à la prochaine à droite Allez, je ne vais pas regarder que ici déjà. Si je peux voir au fond là-bas le véhicule vert par exemple. Voilà. Et on m'annonce bientôt un CD le passage. Voilà, là j'ai vu le piéton, le capot ouvert. Je cherche les indices. Rappelez-vous, hein, j'ai fait une vidéo dernièrement sur ça. Je pars à droite. J'observe, en jetant des coups d'œil. Le miroir me donne un aperçu aussi. Je rejette un coup d'œil. Le miroir, normalement, ça va. Voilà. Et les yeux au fond, surtout le plus loin possible. Allez, coup d'œil derrière. C'est tout pour aujourd'hui, les gens. Dites-moi en commentaire justement si vous avez la réponse à ma question. On se revoit bientôt pour une prochaine vidéo. À plus, les gens.